Vous aimeriez contribuer à la souveraineté numérique du Québec? Drave Développement, un organisme à but non lucratif, est présentement à la recherche de partenaires pour tisser un réseau qui aura pour but le déploiement d'un écosystème du libre vaste, fort et innovateur. En faisant partie de la communauté, vous pourrez bénéficier d'une panoplie d'outils et de ressources pour développer vos affaires et vous aider à réduire vos coûts d'opération. Déjà plus d'une vingtaine de draveurs et de partenaires sympathiques et engagés ont choisi de rejoindre nos rangs. Vous pouvez aussi faire la demande pour devenir administrateur en vous joignant à notre conseil d'administration. Être partenaire de Drave Développement, c'est travailler ensemble pour la souveraineté numérique du Québec en créant un écosystème du libre prospère et pérenne, ici ainsi qu'à travers toute la francophonie. Contactez-nous dès maintenant pour vous joindre à nous.